En ce 1er décembre, nous devons comprendre que lutter contre les discriminations et les préjugés autour de la séropositivité, c'est aussi lutter contre le sida. La dernière enquête de l'association Aide révèle l'ampleur des discriminations en France. Les personnes touchées par le VIH ou encore une hépatite sont deux fois plus discriminées que le reste de la population. Ces discriminations en formes multiples ont lieu par exemple dans l'accès aux soins, comme l'illustre le fait qu'un quart des porteurs de VIH sont discriminés. Nous partageons la responsabilité de s'informer et de se sensibiliser autour de cette question. Dénonçons les situations, les discours et les pratiques qui sont stigmatisantes, voire homophobes et racistes.